La voix dans ta tête qui te dit « j'ai pas beaucoup d'énergie, donc je reprends ce que je sais, ce que, ce que je connais, ce qu'on qu m'a dit, et donc ça veut dire que je, je vais dans la mauvaise direction », c'est basé sur une peur. Une peur de... Ah oui, d'accord. Euh, bon. Après, je t'ai suivi à, pendant... On a fait une séance il y a pas longtemps, donc je te, reprends, je te, je te rebranche sur celle-là. C'est le côté euh, intervenir dans ta vie professionnelle telle qu'elle est aujourd'hui telle que tu la telle que tu la vis telle que tu l'expérimentes donc en gros tu es un ouvrier qui a peur d'apporter des modifications à une vieille maison en ruine. ok ça c'est bon c'est intégré euh, donc non tu ne vas pas dans la mauvaise direction euh, parce qu'il n'y a pas de direction parce que tu ne peux toujours aller que vers toi même et après tout est une question de conscience et de transparence vis-à-vis -vis de toi même donc la peur, c'est parce que tu as peur d'intervenir réellement dans ta vie, parce que tu sais que tu vas changer les choses, que tu vas faire bouger vraiment les choses, euh, que tu es prêt à passer à, un autre, à une autre histoire, à un autre livre, à un autre chapitre de ta vie. Et donc, c'est un verrou de sécurité. Et pourquoi tu mets en place ce verrou de sécurité euh, Ah, pour trouver la femme de tes rêves. Qu'est-ce que ça veut dire à trouver la femme de tes rêves, c'est trouver la femme de tes rêves. Ah, c'est côté romantique. Une position sociale. Ah, conserver une certaine position sociale que tu as. Ouais, non, mais ça me rebranche. Trouver la femme de tes rêves, donc je ne sais absolument pas à quoi ça fait référence. Et on ne me donne pas plus d'informations. Euh, J'essaie de chercher quand même. Non, il n'y a rien. Pour le groupe, ça va continuer à cheminer pour toi. Pour le groupe, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il y a quelque chose à dire pour le groupe Il n'y a rien qui me vient. Je vais répondre à ta deuxième question. Comment faire la différence entre l'intuition et le mental L'expérimentation Arrêtez de, de te mettre des bâtons dans les roues en écoutant la question euh, comment faire la différence entre le mental et l'intuition. Typiquement, c'est le mental qui te pose cette question. Donc ça me parle vraiment de euh, le réflexe que tu as d'aller dans la réflexion. Tu fais ça pour faire plaisir à ta mère. tu T'as pas, pas encore... Euh, non, c'est pas que tu n'as pas coupé le cordon, c'est que tu l'appelles encore une fois tous les jours. Mais tu as bien coupé le cordon. Derrière, pourquoi il y a une peur d'aller voir ta réelle structure, ta réelle forme, ta réelle identité, ta réelle manière de faire les choses. C'est en... engageant pour toi parce que c'est nouveau, parce que ah, parce que tu es doux avec toi-même. Ok, tu es capable d'être doux parce que tu le vaux bien. Euh, tu es capable d'être doux avec toi-même parce que tu en as marre de jouer les pères vis-à-vis de toi-même. Il y a autre chose C'est bon. Pour le groupe, je fais ce que je peux. Voilà ce que me dit l'énergie du groupe concernant la question et la structure de Christophe. Je fais ce que je peux, donc j'ai droit à, à tout. D'accord. C'est notre côté, on est, on est de vrais enfants capricieux. Je fais court, mais c'est comme ça. On pense sincèrement être dans notre bon droit lorsque l'on veut tout. On se dit sincèrement, je veux tout. Il y a une énergie qui veut tout manger, qui veut tout avoir. Comme un enfant qui voudrait tous les jouets de Toys R Us. Euh... Ouais. incapable de se, se incapable de se structurer, Ou plutôt on se pense capable de ne pas se structurer. Alors qu'il faut simplement du coup oser écouter son intuition pour aller, pour créer le chemin. Et une, une fois qu'on accepte de vivre l'expérience, comme je comme je vous le disais tout à l'heure, et ensuite d'en de, euh, parler, d'intellectualiser cette expérience, euh, c'est la meilleure manière pour nous de créer un chemin. C'est la meilleure manière pour nous que la vie nous apporte son soutien. Alors ça, je dois l'inclure dans le... dans le, la thématique d'aujourd'hui qui est, je le rappelle, la communauté et la famille. Comment s'intégrer pleinement dans.. Euh... ah d'accord parce que ce sont nos qualités qui vont apporter réellement pas ce que l'on pense de nous pas quelle image on a de nous pas quelle image ont les autres de nous mais bel et bien nos actions et est ce que ça génère comme énergie qui va nourrir les autres et on se ferme à ce rôle parce qu'on a peur d'être sous les projecteurs ouais c'est ça, on a réellement peur d'être sous les projecteurs quelle que soit que ce soit dans un dans un environnement familial, professionnel ou autre merci pour ta question Christophe